Donc moi, c'est Elodie, je suis trésorière de l'association Les Fripouilles à Château-Gontier. Du coup, l'association Les Fripouilles, on organise deux bourses aux vêtements par an, une en été une en hiver. Sur ces bourses-là, les particuliers peuvent venir comment déposer leurs vêtements pour les vendre. Suite à cette vente, il y a un pourcentage de retirés que nous, on, on garde sans les garder puisque ces bénéfices sont reversés à l'association multi-accueil La Cigogne de Château-Gontier. Du coup, Yapla, j'en ai pris connaissance lors d'un rendez-vous avec notre conseillère au Crédit Agricole. Et c'est elle qui m'a suggéré d'aller voir le site, comment c'était fait. Et depuis, bah, on est inscrit. L'intérêt du coup pour nous, l'association, par rapport au site Yapla, euh, c'est qu'étant client du Crédit Agricole, euh, le forfait en vol est gratuit du coup ça m'a permis euh, d'oser essayer sans avance de frais et on a bien fait parce que moi qui aime une comptabilité carrée, simple le site répond tout à fait à ce que moi je recherchais pour euh, pour pouvoir gérer tout ça simplement c'est vraiment très fluide et ça m'aide beaucoup à gérer euh, les factures, les paiements, euh, toutes ces choses là Mais du coup lors de l'inscription j'ai rencontré des petits soucis mais c'était de moi-même voilà moins d'une semaine après j'ai eu une personne de yapla qui m'a contacté savoir pourquoi le, le compte était pas validé pourquoi il manquait certaines pièces est ce que j'avais des soucis et euh, d'ailleurs depuis ça doit faire moins d'un an maintenant régulièrement si je peux le dire on a des j'ai des appels savoir si tout se passe bien si je rencontre pas de soucis si voilà tout fonctionne bien